Bonsoir, je m'appelle Laurent Marceau depuis tout petit. Euh, mon vrai métier c'est animateur nature et il se trouve que maintenant je suis un, un activiste du, du, du numérique euh, au service des humains. Activiste avec un H au sens hacker. Euh, et il se trouve qu'à un moment je me suis retrouvé, mais sans le faire exprès, au, au colibri, il y a des machins qui s'appelle des CP, des CO, enfin, des, des termes un peu bizarres. Euh, et et, et c'était au, au moment où... Euh, on a décidé de relancer ce projet euh, Oasis, qui à l'origine s'appelait Oasis en tout lieu et, et, et moi je n'étais pas chaud du tout sur cette idée là parce que je, je trouvais que cette notion d'Oasis euh, ça veut dire que nous on est la vie et autour de nous c'est la mort et je trouve pas cette idée, pas cette idée là j'ai trouvé euh... enfin, moi ça me dérangeait quelque part hein. c'est dire qu'à un moment nous euh, c est, c est, c est, c est... le monde irait bien euh, quand, quand, quand, quand, quand -tout, tout le monde sera dans un Oasis quoi. Et donc c'était un petit peu, euh, après de, de, de dire, peut-être qu'à force du coup dans les oasis de travailler sur nous, sur des, des modalités de fonctionnement un peu différentes, des gouvernances un peu plus aussi, euh, des fois des danses un peu plus cela, euh, est-ce qu'on n'est pas des fois, on travaille peut-être pas assez sur nos perméabilités qui font qu'en fait on fabrique nos propres déserts enfin, C'est une question que j'aimerais beaucoup partager avec vous. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose c'est que... Euh, et maintenant, je suis élu dans un village et euh, du coup, j'étais très, très... Enfin, J'adore je... les oasis, ça. et la tuile nous est arrivée, c'est qu'il y a un oasis qui est venu s'installer dans le village. Et du coup, être ben, très, très, euh, très ennuyé, parce que d'un côté, euh, ben, voilà, euh, quand, donc, le week-end, je viens dans un groupe euh, Réflexion Oasis et après, tu te retrouves avec euh, tes collègues élus qui disent oh, « on a une tuile, il, il y a des indiens qui viennent s'installer ». Alors du coup, ils ont été plutôt sympas parce que très rapidement, ils, ont fait des... enfin, ils nous ont montré ce qu'ils faisaient, ils nous ont accueilli le conseil municipal dans son entièreté et ils nous ont amené, ils nous ont... avant qu'on puisse parler, ils nous ont dit, bah, allez, on va prendre 15 secondes pour vraiment que tout le monde soit bien dans sa chaise avant qu'on parle. Et je voyais la tête de mes collègues élus, enfin, j'ai dit là là, on est mort, quoi. on en a pour 10 ans avant de t'expliquer que c'est pas des charlots. Quoi. Après, ils ont mis en place des associations donc pour que tout le monde vienne chez eux. Alors que nous, on avait plein d'associations dans le village, donc ils ont plutôt créé des associations pour qu'on aille chez eux, mais pas qu'ils viennent chez nous. Oui, côté tac-tac-tac. Euh, et, euh, et puis après, bah, dès qu'ils sont arrivés à la cantine, il fallait. Enfin, L'horreur, quoi. Donc, il faut passer au bio. Faut... Toujours, ils venaient de nous donner des conseils sur euh, tout ce qu'on faisait pas bien. quoi Et donc, euh, moi, j'étais en position très extrêmement compliquée entre d'un côté. Euh, bah, le territoire dans lequel j'habite, et puis ces gens-là qui euh, bah, sont euh, des personnes qui peut-être expérimentent la transition, bah, en fait, ça passe pas quoi. Et donc, ce que j'aimerais beaucoup réfléchir avec vous, c'est comment, du coup, on travaille nos perméabilités. Et comment, du coup, euh, quand on arrive dans un lieu, on... certes, il faut qu'on travaille sur nous, mais comment on travaille sur, sur un nous peut-être un peu élargi, euh, et comment on travaille sur un e aussi. Donc, euh, l'université du nous c'est déjà fait, mais l'université du, du e, voilà. Je pense que... Est et donc ça, on peut le mettre juste à l'échelle d'un territoire, mais si on s'amuse aussi à faire un zoom arrière, et, et je rebondirai sur ce que disait Pierre tout à l'heure, je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on gagne un tout petit peu en humilité. Il y a plein de choses sur lesquelles on est très très bon, et il y a des choses sur lesquelles on est des billes. Et, et, et une fois qu'on a du coup identifié ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses... Qu'on va faire, ça va être nos identités racines, donc là on est très bon là-dessus, et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fera pas, et donc on a besoin de l'autre. Et si jamais on arrête d'imaginer que nous sommes le, encore une fois le centre, et que nous c'est la vie, et le reste c'est la mort, peut-être qu'on va nous dire, ouais, là-dessus on n'est pas bon, donc on a besoin de l'autre. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille encore plus nos altérités, alors à la fois entre oasis, mais aussi entre acteurs de la transition, euh, là les, les geeks qui sont dans la salle là-bas, alors, ils sont là, ils viennent, ils sont, mais quand on a fait la danse l'autre jour autour du feu, eux, ça leur, enfin, tout de suite, ils partent, quoi. Donc, c'est que du coup, comment Et pourtant, on a besoin d'eux, et eux ont besoin de nous. Donc, on va, comment on va travailler nos, nos relations, nos identités-relations, et comment on accepte, certes, de transformer l'autre, mais aussi comment on accepte d'être transformé par l'autre et je pense que du coup, ces notions de perméabilité, donc à l'échelle de nos oasis, mais à une échelle plus méta en acteurs de la transition, j'aimerais beaucoup euh, discuter avec vous euh, sur ces idées de porosité euh, au sein des oasis et au sein de, des grands acteurs de la transition. Je vous remercie.